Entre ce qu'on revendique à grand coup de messages indignés sur les réseaux sociaux et la façon dont on choisit de mener son business, il y a parfois un monde. Une enquête publiée par Mediapart accuse certains studios de podcasts autoproclamés féministes de rechigner à payer correctement leurs auteurs et leurs collaboratrices. Merde Oh, alors Putain de merde Oh, c'est con, ça Ah, mais je m'en serais pas douté c'est pas comme si je vous disais, depuis des années, sur l'ensemble des canaux sur lesquels je m'exprime, blogs et réseaux sociaux, je vous expliquais que la Sainte Trinité, le triple pilier de l'arnaque féministe, reposait sur des soi-disant euh, entrepreneurs à éthique féministe qui, en réalité, euh, faisaient fabriquer leurs t-shirts par des, des gamines exploitées en Inde et ailleurs. Ça, c'est pour le côté, on va dire, entrepreneuriat euh, productif. Pour l'entrepreneuriat improductif, euh, exemple de la publicité récente, la légérie féministe d'une boîte gérée par et pour des femmes, les l'éliode rugissent, etc., Christelle celle de la rue, nous l'avons démonté, nous l'avons mise en slip. Euh, dans le coin de l'écran, la vidéo d'actualité remontant il y a quelques mois dans le coin de l'écran, elle a fait une dépression bon pas suite à nous, suite à la révélation simplement de ses méthodes de management de, de, de, de, de ses, de ses ex-employés qui ont dû partir en, en thérapie en dépression, au prud'homme de ses boîtes qui faisaient faillite et qu'elle réouvrait avec, en changeant une lettre dans le nom pour ne pas payer ses fournisseurs, etc. Enfin, de toutes ces méthodes absolument abjectes, elle est rentrée écouter ces musiques méditatives euh, chez son papa et euh, bouffer des huîtres à, à Arcachon. Et désormais, le, le troisième pilier, c'est... Euh, il y avait une politique, évidemment, pardon, pilier entrepreneurial, pilier politique de ces femmes dont on prédit régulièrement qu'en arrivant au pouvoir, elles feront preuve d'une humanité, d'une douceur, qu'il n'y aura plus la guerre. J'ai déjà démontré que les... Euh, les États régis par des femmes euh, étaient plus belliqueux que ceux par, régis par des hommes dans l'histoire. Nous voyons, nous avons des exemples en temps réel dans des, dans des démocraties, pourtant que l'on croyait d'avancer, comme euh, l'Australie, que euh, les, les, les, les nouveaux camps, les, ré, les régimes les plus forts dans la partition et l'ostracisation d'une partie, des peuples, étaient en fait euh, tenus par des, par des femmes, Et bien le troisième pilier, ça va être la presse. Et comment s'appelle la presse moderne Et bien, elle s'appelle les podcasts. Alors, quand, quand vous entendez ce mot, beaucoup d'entre vous me disent « Oui, mais euh, tout ça, euh, les podcasts, iTunes, machin, bon, enfin, ça, ça n'existe plus, mais pendant longtemps, c'était un peu synonyme. » « Oui, alors moi, je ne l'ai pas, je, je ne les consulte pas, euh, ça ne me regarde pas, etc. » Oui, mais on montrera en post-production des chiffres. Aujourd'hui, le média de presse qui explose, c'est le podcast. Alors, c'est pas parce que vous ne, vous ne le consultez pas que on n'est pas en moyen de vous expliquer que euh, en ce moment, c'est c'est le, le, le média d'influence par excellence, a fortiori sur des thématiques féminines. Et alors là en matière d'éditeurs et surtout d'éditrices de podcasts autoproclamés féministes, eh bien, nous, on avait une nez creux. Mediapart et leurs collègues de chez... Marianne Mediapart et Marianne, pardonnez-moi, découvrent avec quoi hum, 3 quatre mois de retard sur moi, peut-être plus, que Lorraine Bastide, on va dire, euh, a vendu beaucoup et finalement servi assez peu de féminisme euh, féminisme euh, concret. Alors, la sororité, donc, dit Marianne, en, en prend un coup. La seconde partie d'une longue... longue enquête de Mediapart confirme dans le monde du podcast mercredi 20 octobre les conditions de travail de ces artisanes du son souvent des femmes passionnées euh, de sujets de société parmi lesquels le sexisme les ding ding ding les discriminations ding ding ding les violences faites aux femmes ding ding ding mais aussi la précarité et et et n'oubliez pas d'intersectionnaliser tout le temps vos combats les chatons et et le, le racisme le tragique racisme pour des blondes bobos métropolitaines du 18e doit vraiment vivre le racisme intensément dans leur chair y conduit dans leur chair je ne dis pas forcément euh, au hasard parce que j'en ai connu dans, dans le 18 e euh, dans la chair euh, l'enquête accuse certains studios de production de podcasts y compris fondés par des figures du militantisme féministe de rechigner à rémunérer correctement leurs auteurs voire parfois à les rémunérer tout court payés en facture sous le statut d'autres entrepreneurs Bon ça à la limite c'est légal donc à un moment il faut qu'on m'explique. Soit ce statut euh, est légal et, et on peut le faire, soit dans certains écosystèmes il doit être outrepassé par une convention collective, convention du journalisme, convention de l'audiovisuel, convention de convention de ça. Auquel cas, voilà. Soit ça n'est pas légal. Et, et auquel cas, il faut le supprimer. Enfin, Je ne sais pas pourquoi on ne pourra pas payer ses, ses, ses collaborateurs. en auto-entrepreneur, encore une fois, une proposition de collaboration, il y a un salaire qui est proposé et ensuite il est négocié ou accepté ou, ou, ou pas. En tout cas, les travailleurs du podcast subiraient le cynisme d'un milieu qui se targue pourtant de défendre les dominés. Ben, alors écoutez, Marianne, au Mediapart, les deux, ce n'est pas pour être cynique, mais enfin, moi, je vous le dis depuis des années que la posture de la potiche entrepreneuse euh, est une arnaque. Je vous le dis, je vous le démontre et je fais le travail. Je, je repère, je vous mets sur les pistes. Donc euh, abonnez-vous, si vous êtes Mediapart, si vous êtes euh, Marianne, abonnez-vous à ma chaîne, je suis Stéphane Edouard. Et puis si vous n'êtes ni Mediapart ni Marianne et que vous voulez simplement avoir de l'avance sur les médias dits traditionnelle sur les sujets de société suivez la chaîne du mec qui a le nez creux hein. lien d'abonnement à, à l'écran depuis juillet, Télérama donc, avait ouvert la voie à, la, à cette libération de la parole en publiant les témoignages d'anciennes collaboratrices de Média un studio de podcast dont les deux créatrices Charlotte Pudlovski et Mélissa Bouana mettaient aussi en avant une liste féministe, une ligne féministe et identité diversitaire alors nous connaissons très bien enfin très bien pas bibliquement, mais nous connaissons quand même assez bien Charlotte Pudlovski avec mon ancien directeur de la publication Léo, avec lequel nous alignions des podcasts euh, évidemment sans avoir les moyens techniques de ses studios il y, a, il y a quelques années, car nous prenions souvent comme base de discussion des témoignages des invités de Charlotte Pudlowski dans ces podcasts et nous les transformions en contenu VIP, nous rebondissions dessus, nous essayons d'intégrer ces séquences de vie dans euh, soit euh, les mettre en perspective par rapport à un contenu payant, soit les discuter par rapport à des études de cas VIP et euh, plutôt que de le faire en cachette, question à la limite de caractère, j'avais simplement écrit à Charlotte Pudlowski en disant écoutez, est-ce qu est que, est que vous nous donnez l'autorisation de réutiliser des parties, pas le tout, des parties de vos contenus, afin que nous les commentions sur, sur YouTube. Et sans l'ombre d'une explication ou d'une nuance, elle m'avait répondu que la, la réponse était que non. Voilà. Donc j'aurais très bien pu, hein, Marianne et, et les autres, vous mettre sur la piste Pudlovski et, et sur la piste euh, Bastide. Derrière cette vitrine, euh, reconnaissent finalement les médias traditionnels, hein, en retard sur nous. Les auteurs interrogés témoignent de leur souffrance au travail, de leur, des humiliations et des burn-out qu'elles qu traversent. Cette fois-ci, l'enquête de Mediapart s'intéresse à deux autres studios, Paradiso et Nouvelles Écoutes, le studio fondé par Julien Neuville et, et Lorraine Bastille. Donc Neuville, c'est également un gauchiste à cheveux gras. J'en Je avais, euh, avais tracé le portrait à l'occasion de celui de la, de la bobo euh, culotté du, du 18 e Pour comprendre qui est Lorraine Bastide, je, je vous renvoie au portrait où nous l'avions mise euh, pas forcément en slip celle-ci, mais au moins en maillot de main. Euh, Hugo, notre chef monteur adoré, va maintenant vous en passer les meilleurs, euh, les meilleurs instants. Pour ceux qui s'en souviendraient parfaitement et qui veulent directement enchaîner avec la suite, je vous renvoie au timecode, là, écrit à l'écran quelque part autour de moi. Sautez. Mais, mais, mais encore une fois, si, si, si, ça, si ce nom ne vous était pas familier, je vous invite à, à le revoir.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 sur des valeurs euh, finalement euh, et des vertus ina, ina, inapplicables. Et ça, c'est un paradoxe que vous n'entendrez pas autre part que sur ma chaîne. L'enquête de Mediapart accuse donc euh, Lorraine Bastille, l'ancienne rédactrice en chef du magazine Elle et son associé d'avoir utilisé le travail de leurs auteurs sans les, sans les payer ou lance-pierre. Malgré des euh, prises de position très militantes, son hein, podcast la poudre ambitionnait de prendre le pouls des luttes féministes et, pour ne citer qu'un exemple, une de ses auteurs, je refuse à dire autrice, auteur donc dirais-je, Amandine Gay, euh, bah, tout simplement a remarqué que ses propos avaient ses propos en podcast avaient été repris. Euh, pardon, elle n'est pas auteure, elle, elle est participante à un podcast. Donc elle a été tout simplement... Euh, son témoignage a été recueilli, comme on dit dans le milieu. Ils les ont repris en in extenso pour des adaptations littéraires. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé des vrais livres sur des propos qui ne leur appartenaient pas sans demander l'autorisation aux, aux, aux invités. Moi, je trouve ça beau. Euh, Lorraine Bastide, Julien neville Charlotte Tudlovski, Mélissa Bouloir, on les mettra tous à l'écran, une belle brochette là, à Benéton. Je trouve ça extrêmement éthique, extrêmement classe, et dire que je m'emmerde quand j'enregistre des études de cas à bien demander à chacun, vous êtes informé, que vous êtes enregistré. Je devrais le faire à Lorraine Bastide, en fait, ne même pas, ne même pas demander. Euh, donc ensuite, bon, là, évidemment, l'intersectionnalité ne, ne pouvait pas attendre. Euh, les personnes qui montent les le podcast nous dit toujours Amandine Gay, sont des personnes blanches issues suivent la classe moyenne supérieure bourgeoise. L'horreur, quasiment le nazisme. Elles ont des stratégies, savent combien elles peuvent vendre un livre et elles réussissent à capitaliser sur le travail des franges les plus précaires des milieux féministes, antiracistes, handicapés et queer. Bon, euh, plusieurs réponses à cela Amandine. D'abord, moi, ça ne m'étonne pas et je vous mets en garde contre l'hypocrisie des gens qui vous mentent drapé dans le, une idéologie euh, trop blanche pour être honnête, euh, ça c'est ma première réponse. Deuxièmement, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à sororiser autant avec des gens au titre que vous partagez un, un utérus et deux chromosomes Y À un moment, peut-être devrais-tu sororiser avec la raison plus qu'avec l'utérus et les chromosomes, et peut-être que tu devrais te rapprocher de contenus comme les biens, comme par exemple mon contenu euh, qui, qui vous ment hein, j'ai une série de contenus sur la manipulation la négociation eh bien je te recommande Amandine hein, boutique euh, boutique Mad Consulting peut-être peut pu faire d'ailleurs un petit un petit coupon avec le coupon euh, allez Gay ah, parce qu'elle s'appelle Gay donc c'est rigolo on va l'appeler Gay le coupon G A Y 25% sur mon séminaire qui vous ment Amandine je te recommande de t'en emparer ça te permettra tu vois de ne plus euh, de, de beaucoup moins souffrir et de ne plus ériger en statuts indépassables des, des, des gens qui t'exploitent, hein, ça, ça me paraît important. Le féminisme que je défends, écrivait Lorraine Bastide à l'époque, « est anticolonialiste, anticapitaliste, antiraciste, antispéciste... » Non, elle n'a pas dit antispéciste, mais c'est parce qu'il n'y a plus de tasse pour, euh, sur la ligne. « Il ne s'envisage pas sans lutte pour les droits des personnes handicapées, sans égalité pour toutes les personnes LGB. » Alors en fait, leur égalité, c'est principalement de ne pas être payé manifestement et, et d'enculer un peu, un peu tout le monde, hein. Donc euh, confronté à un Mediapart euh, qui, qui, qui se permet une petite saillie en disant qu'elle n'est pas à une outrance près, euh, confronter donc à Mediapart. Elle, elle, a, elle a préféré, en fait, démissionner de, de, de son siège au conseil d'administration du collectif Prenons la Une, qui militait pour l'égalité salariale. Moi, je trouve qu'elle aurait pas dû, parce qu'à la limite, elle était, elle était assez éthique et assez égale dans le fait qu'elle ne payait personne, quoi, je veux dire... Euh, tiens, alors, petit sondage en commentaire. Euh, laquelle vous préféreriez déshabiller pour l'été euh, Christelle Delarue ou euh, Lorraine euh, Bastide Bon, moi, j'avoue que je suis un peu à égalité surtout qu'en plus, je suis partial, parce que... Genre, je, je connais, connais quelqu'un qui a niqué l'une des deux. Donc, je vous laisserai voter en, en commentaire dans, dans, dans, dans les sondages. Alors là, les féministes, tout à coup, d'élite, celles qui sont délivrées de l'impératif de production, donc on va dire l'aristocratie du féminisme, par opposition à la bourgeoisie qui, quand même, doit détenir les, les sociétés de production de podcasts et exploiter les ouvriers. On voit bien la reconstitution des logiques marxistes, en fait. Hein. T'as l'auteur de podcasts généralement immigré, sans contrat et sous-payé. Qui bosse pour une bourgeoise qui détient la boîte de podcast. Et au-dessus, tu as celle qui. Euh, tu as l'aristocratie qui ne bosse pas, mais en fait qui, qui commente. Hein, euh, C'est une, une aristocratie, on va dire, sans, sans, sans l'épée, constituée de Mona Cholet, Elisa Rojas. Euh, et puis là, il y a la, la diversité qui est arrivée également dans l'aristocratie, apparemment, euh, en tout cas chez le côté féminisme, Faïza Zerouala et Nora Pouazami Donc, elle commente que. Euh, dans les réseaux numériques féministes, euh, à la fin, ce sont les précaires et les minorités qui sont lésés. Quelle surprise! Euh, tweet Faiza Zero à la. Euh, sa consoeur pointe la lâcheté de Lorraine Bastide. Ben oui, Faiza. Oui, Elisa. Oui, Nora. Mais quand tonton Stéphane, des mois en avance, vous met en garde contre ces postures d'entrepreneuse, je rappelle, je l'ai fait il y a des années avec la. la... L'entrepreneuse de start-up, de start-up hollywoodienne, Thanatos, je sais pas quoi, qui est une fraude et qui est maintenant en prison, je l'ai fait avec les, les, les, les, les musiciennes euh, Beyoncé et compagnie qui vendent des fringues fabriquées par des, des femmes esclaves en Inde. Quand je fais le travail, vous me rangez dans le camp d'ennemis, vous me rangez dans le camp des, des, des masculinistes, vous m'ostracisez, et qu'est-ce que vous faites vous arrivez à mes conclusions avec des mois de retard. Donc, j'ai envie de conclure ainsi. Vous avez des amis féministes. Vous en avez forcément, il y en a partout. Expliquez-leur que de toute façon, même leur modèle, même leur chef ten en arrive finalement à rejoindre la ligne de tonton Stéphane. Gagnez du temps. Je fais le boulot. J'appuie ce que je dis par des sources. Et en plus. J'ai le nez creux et je sens les gens à suivre. Je ne comprends pas ce que vous faites d'ailleurs. Allez, on s'abonne tous à la chaîne, on devient très très rapidement 500 000, on met la cloche et on rappelle euh, à Amandine Gay de se procurer sous 24 heures mon séminaire « Qui vous ment ?» parce que là, Amandine, sans ça, moi je sens que tu vas finir en dépression. Déjà, à mon avis, tu dors déjà un peu au Xanax, hein. Euh, le fameux cocktail de la métropolitaine euh, Xanax Alcool Coop électronique. Donc, sors-toi des, des, de, de, de, de la drogue, sors de la dépression, sors des antidépresseurs, rejoins le camp de la raison, du travail et du discernement. Séminaire qui vous manque moins 25%, coupon G-A-Y, comme Amandine Gay, c'est jusqu'à demain soir, minuit. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire.